Ah oui mais complètement mais c'était exactement ce que je disais tout à l'heure quoi Bon allez euh, bah, je vais te laisser là je crois que tout est chargé Bonne journée à toi bon courage un hein, salut <rire> Le pire RP possible Eh ouais moi les gars je sais pas faire comme euh, L7C Fox et Miss, hein franchement niveau RP euh, Je suis pas l'un des meilleurs hein Eh bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien Nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 Avec mon, mon bolide Voilà le F Max toujours euh, fidèle au poste On va changer un jour vous inquiétez pas On changera de camion mais pour ça il faudrait qu'on ait de l'argent hein. Voilà euh, forcément vous savez que j'ai quelques Petits problèmes euh, financiers sur le jeu J'ai du coup pas mal roulé euh, en off Donc là je me retrouve avec euh, 11 000 euros Ce qui est pas non plus euh, incroyable mais on commence à remonter la pente, tranquillement, voilà Alors forcément j'ai roulé en off, donc du coup euh, j'ai exploré pas mal de petites routes On est en tout cas à Malmo Et on va faire une livraison, on va aller en Allemagne à côté de Cologne à Düsseldorf. On va aller en Allemagne les amis pour euh, une livraison bien sympa puisque c'est une livraison... Et On euh, transporte 8 tonnes d'équipement électronique Donc voilà des produits gaming d'occasion bien évidemment Ah bah merci Patrick, là-bas Patrick qui m'a tout chargé Voilà je me suis pas cassé la tête aujourd'hui Je me suis fait un petit café tranquillement Hop on va monter dans le camion et puis on est parti tout simplement Hop mettez-vous bien les gars, n'oubliez pas le petit pouce bleu euh, Qui fait plaisir, le petit commentaire également On démarre le bordel, les lumières, hop et on est tout bon Allez c'est parti Alors j'ai un petit peu de temps devant moi du coup j'hésite euh, à prendre la route à gauche pour aller voir le point d'interrogation. Et c'est une agence de recrutement qu'on a ici. Très très bien. Euh, hop j'avais pris rendez-vous là chez le, chez le mécano juste à côté juste pour vérifier que le véhicule va bien quoi. Hein. Le châssis et le cabine a pris un petit coup de rien du tout... Voilà, c'est juste un petit peu, voilà, c'est pas... Tout va très bien, ok. Bah vas-y, un de ces quatre Bah là, je vais en Allemagne, du coup, mais on se fera ça... Euh, quand je reviendrai en Suède, y a pas de problème. Bonne journée, les gars, salut ah, Les deux frères jumeaux euh, ultra sympas. Un des meilleurs ateliers euh, de Suède. Hein. Ah, je vous le dis, c'est une bonne adresse, je vous recommande. Je suis désolé, parce que pour cette vidéo, justement, je n'ai pas la euh, facecam. Et là, vous vous dites, euh, ah bah voilà, euh, M.Kolo, il a voulu faire une vidéo RP et tout... Euh... Incroyable roleplay machin. Pas du tout. Tout simplement, je voulais vous faire une surprise. Parce qu'en fait, voilà. Je suis censé avoir une nouvelle caméra. Et euh... <rire> Je crois que... <rire> bah justement, je crois que la livraison... <rire> je pense que le camion s'est retourné. Hein, si vous voulez mon avis. Euh, Amazon ne me donne pas trop d'infos. Mais je crois que mon colis s'est perdu sur le chemin. Soit il a été volé. Soit le camion s'est retourné. Chose que je n'espère pas. Mais dans tous les cas, voilà. J'ai un retard de livraison. J'étais censé avoir la caméra. Et oh Ultra jolie là la petite cathédrale et tout. Eh, hey, On découvre hein Alors je peux déjà vous dire que c'est une euh, logitech et tout, enfin voilà. Mais voilà, je voulais changer de, de, de caméra, je me suis permis un petit peu ce, ce coup de folie. Parce que finalement c'est un petit peu le dernier truc qui manque euh, pour mes vidéos au niveau investissement on va dire. C'est d'avoir une très belle qualité euh, d'image euh, visuelle euh, au niveau webcam. Parce que pour le reste tout est bon, niveau sonore etc. Donc voilà. Donc bref la caméra euh, commandée. J'aurais dû la recevoir euh, bah, aujourd'hui même et euh, <rire> et euh, voilà bah elle est pas là hop là ben vraiment le colis il a l'air d'être perdu donc euh, bon j'espère recevoir très vite euh, euh, des nouvelles en tout cas et puis, euh, et puis voilà quoi pour la prochaine vidéo j'espère être en face euh, oh regarde on a un point d'intérêt là à droite trop bien et eh ben on y va direct cinématique pont de Je sais pas si ça se prononce comme ça je pense que c'est un pont qui est relativement connu bah c'est un pont quoi Ok <rire> Allez niveau vu connu On est reparti Et on va justement le prendre Ce pont finalement C'est bon ça Avant que j'oublie euh, Parce que c'est très important Et il faut en profiter euh, Vous avez moins de 2 heures encore Pour participer Voilà au concours Eneba euros à gagner Pour deux gagnants encore les amis Tirage au sort ce soir à 18h 2 gagnants euros à gagner sur Eneba Je vous mets le lien en description Et en commentaire si j'oublie pas Donc en gros c'est dans l'onglet Communauté sur la chaîne Youtube Vous avez juste à commenter Je participe et puis voilà quoi, let's go, bonne chance, donc euh, moins de 2 heures, les gars si vous regardez cette vidéo euh, à sa sortie directement, donc voilà, bonne chance à vous. Et encore une fois un grand merci à Eneba évidemment pour euh, ces petits concours euh, qui me sont euh, accordés euh, pour vous, voilà ça fait euh, très plaisir. Et regardez, même sur une autoroute là il y a des petits virages, rien de bien incroyable, mais quand même ça reste des petits virages, c'est toujours aussi plaisant. En fait il y a un truc qui m'embête, c'est que, euh, attendez je dois faire quoi là, je dois sortir à droite j'imagine, on va ralentir. Oh il faut que je sorte ouais c'est bon En fait ce qui m'embête un peu dans cette aventure euh, Eurotruck là qu'on est en train de faire c'est que bah forcément euh, on prend beaucoup d'autoroutes Et c'est normal, c'est le principe même du truc Pour gagner euh, de l'argent, pour faire des euh, grands trajets, des grandes livraisons Il bah, faut prendre beaucoup d'autoroutes Et le problème c'est que euh, si je passe par des petits chemins Donc je, je peux faire ça dans les paramètres Chose que j'ai fait euh, du coup pour le convoi avec LCC Fox Et d'ailleurs je vous remercie beaucoup pour euh, tous vos commentaires, super sympa euh, Mais du coup le problème c'est que Sauf pour les convois où c'est bien sympa Mais là le problème c'est que ça me pénalise de fou Parce que tu roules beaucoup plus, beaucoup plus longtemps euh, T'es pas sûr d'arriver en entier T'es pas sûr d'arriver à temps Et euh, du coup c'est pas du tout rentable Et le problème c'est qu'avec l'argent que, que j'ai Et la rentabilité <rire> de ma boîte hein, Je rappelle quand même que j'ai 11 000 seulement Et que j'ai une employée Qui me rapporte absolument que dalle Bref en gros et puis j'ai deux prêts à la banque également Qui sont en cours donc euh, C'est absolument euh, une galère totale Et ça m'embête parce que moi j'aimerais bien vous proposer des, des beaux trajets, des belles petites routes à faire Mais le problème c'est que sans cheater ben, C'est pas possible donc, pour le moment, euh, j'essaie de trouver les bons compromis. Bon, là, on a beaucoup d'autoroutes, malheureusement. Mais pour le moment, on n'a pas le choix. Il faut qu'on voilà, qu prenne ce genre de route, malheureusement. Mais euh, bon, pour autant, on va quand même. Euh on va quand même faire le plein d'exploration Regardez, on, on, enfin, Moi je, ça ne me dit absolument rien ici hein. je, je crois que je suis jamais allé là D'ailleurs prochaine étape je pense ce qui peut être sympa euh, Ce serait de retourner en Autriche Puisque du coup euh, l'Autriche qui a été retravaillée Vous savez que j'ai fait beaucoup de vidéos là dessus Mais euh, j'ai beaucoup roulé en Autriche Pour vous proposer des vidéos présentation De, de, de l'Austria Rework Mais j'ai jamais roulé de manière euh, Officielle en mode carrière Donc ça pourrait être euh, bien sympa de faire les routes là bas Parce qu'il n'y a pas de doute hein. Les routes elles sont super cool là bas et euh, ce sera rentable au niveau des, des livraisons, donc voilà. Là, on descend en Allemagne et puis je pense que par la suite, on ira vers, vers l'Autriche. Ça peut être pas mal. On se ralentit pas mal devant là. Au niveau distance de sécurité, je suis pas ouf, mais ça passe. Voilà. Merci pour votre collaboration, messieurs dames. Waouh, wow. les éoliennes, euh, elles tournent à balle. On fait chauffer un peu le moteur. À vrai, on n'est pas non plus resté à l'arrêt très longtemps. Hein. Il est quelle heure là? Il est 11h, ouais, bon, on a fait euh, une petite heure de, de bateau, même pas. Donc on est plutôt pas mal, on est encore relativement chaud. C'est parfait. Allez, c'est parti. Bonjour, Poudgarden. Hallo. Hallo, peace, pal. Good Guten Morgen. Ah, M. Colo. Neue <rire> vidéo. Je suis insupportable. Bah là, il y a des éoliennes, hein. ça c'est clair. Hein. Alors là, ça va être amusant, puisqu'il va falloir que je me rabatte. Sauf que là monsieur euh, est à toute allure Monsieur est à toute allure On va s'amuser là On va s'amuser Bon après il n'y a pas de sortie encore Non il n'y a pas de stress c'est bon je vais rester là Excusez moi pour le clignotant j'ai paniqué Voilà En fait j'ai juste à rester au milieu tout va très très bien Ah je pensais qu'il y avait une sortie euh, urgente quoi Voilà Bam. Euh, Petite parenthèse les amis d'ailleurs là, On est en train de passer au niveau de, de Hambourg Si je dis pas de bêtises Hamburg Hamburger, eh? Hamburger, ça vient de là? Non, non, c'est pas vrai. Euh, hambourg hamburger. Bon, bref, rien à voir. Excusez-moi, je me perds. <rire> non, oui, petite parenthèse, juste parce que vous m'aviez demandé euh, par rapport à simulazone.fr. En effet, euh, dorénavant, simulazone.fr, c'est devenu euh, bah, un site 100% blog. Euh, je, alors, j'aurais bien aimé me décaler, malheureusement. Des gens roulent euh, à, au, au, au, au qui vivent à toute allure, à toute allure. Ouais donc SimulaZone euh, c'était à la base évidemment un forum D'ailleurs ça fait combien de temps que SimulaZone ça existe Je ne sais plus A la base c'était euh, un forum bien sûr, le but du jeu ouais, c'était que bah, voilà, la communauté puisse interagir les uns envers les autres euh, Autour évidemment de la passion de la simulation ou euh, des camions en général, donc Eurotruck et tout euh, Et en plus de ça c'était un blog, donc euh, j'écrivais des articles, euh, des news en rapport avec Euro Truck, American Truck Et également sur d'autres jeux, des jeux indés notamment, jeux indépendants etc, Minecraft etc Bon il s'avère que, bah voilà, il fallait essayer, il fallait faire un test, donc c'est pas un échec, mais euh, les forums, bon mais c'est fini quoi, c'est fini tôt en 2022 les forums, à part à la limite les gros forums qui restent, qui sont là depuis la nuit des temps, ah sinon ça marche plus, de toute façon il y a Discord quoi, il y a Discord, donc voilà les forums c'est quelque chose qui, c'est terminé, mais il fallait essayer et je suis bien content d'avoir essayé, donc voilà tout ça pour vous dire que, euh, voilà, vu qu'il n'y a aucune interaction, rien, il s'est rien passé sur les forums malheureusement. Euh, donc voilà du coup j'ai euh, pris la décision de, de supprimer le forum donc euh, plus de forum mais Simulazone existe encore, n'hésitez vraiment pas à faire un tour et euh, continuez d'interagir euh, en commentaire dans les blogs, justement les articles les articles euh, que je rédige sur les news euh, de Eurotruck notamment et également sur les jeux indépendants, voilà je fais euh, quelques petits articles de blog donc voilà n'hésitez pas à interagir et puis voilà tout simplement ça reste euh, toujours aussi plaisant il euh, y a eu une petite refonte euh, du site c'est à dire que j'ai gardé évidemment le, le design euh, rose et bleu les couleurs principales euh, Mais euh, voilà je suis reparti sur quelque chose de plus classique Avec des polices d'écriture Très classiques pour que ce soit Beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible Et euh, adapté à tous les navigateurs Et tous les ordinateurs Et tous les, tout, tous les appareils de manière générale Donc voilà simulation.fr les gars N'hésitez pas à checker Et l'autre devant va me faire de la misère à mon avis Puisque monsieur veut rester sur sa voie de gauche Alors je vais faire un petit appel de phare qu'il n'aura pas vu évidemment. Donc je vais lui refaire un appel de phare. Qu'il n'a pas vu non plus. Donc je vais aller le laisser euh, se faire foutre. Ah il est plus malin que les autres en fait regardez. Ah non il n'est pas plus malin en fait. Il est complètement débile. On fait comment là Eh oui monsieur freine maintenant. On fait comment Trou de balle. Et là on a trois camions. Sur euh, les trois voies. Voilà euh, c'est typiquement à la scène que tout le monde... Bon déjà le mec à gauche n'a rien à faire à gauche Il s'est retrouvé un petit peu... Hein On se sent un peu con quand même Parce que je t'ai pas aidé Hein Ouais tu m'as pas aidé non plus Il est débile Il aime bien rester à gauche en fait je pense Ah on va faire un petit peu le plein aussi quand même ah, Parce que j'ai pas envie de tomber en panne hein. Eh ça va vite quand même hein Eh regardez le camion il reste à gauche hein Il en a rien à foutre Il en a rien à foutre <rire> Excellent Bon même pas de quel côté le réservoir frérot <rire> et là on est sur du 2,18€ le litre ah d'ailleurs euh, grosse pensée là j'ai même plus pensé à Ah bah, c'est vrai à énergie radio stream euh, braque et louis pour ceux qui ont la rêve ceux qui connaissent ceux qui ont écouté euh, parce que je rappelle quand même que c'est sur cette émission que j'étais passé sur énergie euh, pour parler de rotrack ça c'est marrant mais du coup c'est fini quoi alors énergie euh, radio stream euh, en tout cas avec euh, braque et louis euh, bah c'est fini quoi il n'y a plus euh... Il n'y a plus cette année là qui arrive à la rentrée, il n'y aura plus de... Ils sont plus là quoi. Bon ils vont faire autre chose, je sais pas encore quoi d'ailleurs, au moment où je fais la vidéo, mais en tout cas voilà c'était la petite triste nouvelle. Bon clairement euh, prochaine vidéo, euh, rien à foutre de si c'est rentable ou non, mais je vais euh, faire en sorte de prendre des routes sympas, parce que là clairement, euh, là l'autoroute ça n'a absolument aucun intérêt, je vous montre un hein, les gars, hein. je vous montre, je passe à côté de Brême, je passe à côté de Hambourg, à côté de plein de grands trucs. Voilà, je vais passer à côté de Osnabrück mais je fais que de l'autoroute, ça n'a absolument aucun intérêt. Et c'est infamement long. Donc là à droite on a Ausfart, petite ville bien sympa. On passera par là une fois je pense. Je vais me permettre de doubler le... Et désolé monsieur la voiture mais ça va être rapide. Parce que là c'est quand même un, un gros truc qui transporte. Hein. Donc euh, je vais éviter de perdre mon élan si ça te dérange pas. Regarde, hop, aussitôt fait, aussitôt rabattu tu vois. Hein donc c'est pas la peine de faire un TikTok en disant « Ouais, euh, les camions qui doublent les camions, euh, c'est quoi en fait l'intérêt euh ?» Dortmund. Ah, c'est la grosse boule de Dortmund. Très bien. Et puis à droite aussi, on a Oswart parce que du coup, comme on vient de faire un arc de cercle, ben tous les chemins mènent euh, à, à Oswart Mais oh qu'est-ce qu'il fait il se croit trop, euh, il se croit trop dans la vraie ville. Euh, il s'énerve pour de vrai. Euh, alors c'est un jeu, purée oh, le de terre Très verduré ici, très joli. J'aime bien. Ça fait du bien parce que, hey, il suffit juste d'ajouter beaucoup d'arbres et quelques bâtiments en fond pour que ça. Voilà. Là, c'est agréable, tu vois. Là même sur une autoroute c'est agréable Alors que quand c'est vide, monotone, qu'il n'y a absolument rien Bien que c'est réaliste aussi hein, Bah par contre euh, qu'est-ce qu'on se fait chier Mais là c'est joli du coup c'est tout verduré, tout beau En plus on a les usines en fond derrière Donc ça fait un bon contraste Mais là j'aime bien La prochaine vidéo Eurotruck qui sort vendredi si je dis pas de bêtises Les gars ça va être un best-of Vous allez vous régaler Parce que non seulement c'est un best-of des meilleurs moments Depuis ces derniers temps sur Eurotruck Mais en plus de ça vous allez avoir des bonus que vous n'avez pas vu avec L7C Fox. Puisqu'il faut savoir qu'on a pris une journée afin de pouvoir euh, réaliser le, le convoi qu'on a fait. Et voilà, donc c'est assez cocasse. Et j'ai pu en faire une, une petite partie de vidéo. Donc voilà, vidéo de vendredi, je pense que vous allez euh, bien rigoler comme il faut. Voilà. Alors, ça c'est ce qu'on appelle le syndrome si à moi. Euh, voilà, ça fait plaisir. Bon, bah ma foi, euh, c'est des choses qui arrivent, c'est les choses de la vie. Dans cette ville, il y a beaucoup de si à moi, comme vous pouvez le constater. Euh, c'est la ville des à moi, voilà et... Tac, aussi simple que ça les gars Moi je vous, je vous montre un petit peu euh, Voilà finalement comment on manœuvre. Euh, attendez parce que là je me suis peut-être Un peu gouré mais <rire> C'est des choses qui arrivent Eh, hey, c'est pas bien grave Hop, et voilà Mais au moins je suis droit, c'est quoi le problème Vous me jugez, vous me jugez En attendant j'ai fait la manœuvre. Ta, ta la classe <rire> Je vais pas bien moi Bon bah ma foi voilà 734 km, 11 heures de transport Et là on a des couilles en or Et on passe niveau 9 Et je suis enthousiasme Enthousiaste pardon euh, On va faire marchandises de grande valeur Comme ça on aura plus de possibilités Et puis, euh, puis voilà on a 20 000 balls Katrina 42 ans Qui partage son corps avec Katrina 42 ans Et euh, voilà Ils sont pas synchro Ils sont pas synchro 4 jambes 4 jambes, 4 bras. Ah bah ils ont le double des chocolats. Hein. La spécialité finalement de Düsseldorf, de c'est que tout est en double. Et euh, c'est parce qu'on boit beaucoup de bière en Allemagne, donc forcément on a tendance à voir tout en double.